Bonjour à tous, je m'appelle Alicia, je suis exploitante agricole au domaine de Soukhor à Aisin. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis conseiller, formateur et concepteur de jardin-forêt pour l'association Jardin Forêt Suisse. Un jardin-forêt, c'est un système de culture arborisée basé sur plusieurs strates, comme des couvre-sols, des arbustes, des arbres de canopée, des lianes, également des racines. On va produire toutes sortes de productions, comme des, des légumes pérennes, des fruits, de la sève, des fibres, du bois, du bois d'œuvre. Et en plus, on va stocker du CO2 dans le sol et également de l'eau. Donc, c'est un véritable couteau suisse. Si j'en suis arrivée là, c'est grâce aux enfants. En 2012, je suis devenue maman. C'est le rôle le plus difficile, mais également le plus beau. Les enfants, ils ont le pouvoir de nous remettre en question quotidiennement. En tant que parents, nous avons la responsabilité de transmettre à nos enfants les valeurs qui nous sont chères. Et très rapidement, l'alimentation et l'environnement sont devenus le centre de mes préoccupations. J'ai récemment découvert le concept de jardin-forêt qui m'a immédiatement séduite. C'est la raison pour laquelle j'ai contacté Samuel de l'association jardin Forêt suisse pour réaliser ce projet. Pour nous à l'association, c'est vraiment une chance parce qu'on veut participer au développement des jardins forêts en Suisse romande. C'est une aventure commune et on est ravis de pouvoir accompagner Alicia sur ce projet de A à Z. Le jardin forêt d'Eos s'étendra ici même, sur cette parcelle de 3000 m² et aura une double vocation, productive et pédagogique. La production, c'est la base de mon métier d'agricultrice. On y produira des légumes pérennes et des fruits, mais aussi certains feuillages et des fleurs comestibles. Concernant le volet pédagogique, on va développer des ateliers pour les enfants de la région, où l'on abordera diverses thématiques, telles que la biodiversité, la vie microbienne, la botanique et bien plus encore. On va planter environ un millier d'arbres et de plantes pérennes confondues, aménager des zones d'accueil pour les écoles, des panneaux didactiques, également une serre tunnel pour la production de nos propres plants. On compte sur vous pour atteindre notre objectif de campagne Parlez-en autour de vous Merci